Ces images font le tour des réseaux sociaux et les commentaires ne sont pas tendres. Ici, nous sommes dans la province de Langounier, au canton haute d'Ikobi dans le département de l'Ogoulou-Ami-Mongo. Plutôt qu'une route, c'est une véritable piste d'éléphant. Pour y circuler, les automobilistes et leurs passagers doivent faire preuve d'agilité, d'ingéniosité et de solidarité. Une délégation d'un des partis en lice pour les élections partielles dans cette localité a vécu la fâcheuse expérience de cette unique voie d'accès. à la montée du village d'Ibamba, à la montée du village Bamba. Ali, celui qui a gaspillé, les le Gabonais. À l'époque de son père, la route. La, la route était top. Mais aujourd'hui, comme il y a eu un changement, il n'y a pas de changement. Les changements, voilà comment est la route aujourd'hui, comment vous voyez. Sur cette route d'une autre époque, à la moindre petite imprudence, un accident est vite arrivé et les dégâts pourraient être redoutables. Autres herbes, éboulements de terre, bourbiers et autres dictent leurs lois. Les populations qui n'en peuvent plus lancent un appel aux autorités pour un éventuel aménagement de cette voie. Oui, on veut on, on que la route soit travaillée parce que les Gabonais ici, on souffre. Vous voyez l'état de la route. Le Gabon, c'est pas Libreville. Le Gabon, c'est partout. Ici, à Mongoun, on souffre. Regardez comment il est la route de Mimongo pour rejoindre Kulamoutou. Regardez comment les voitures souffrent. Et ah, la population, la nationale. les nationales de Mimongo, Kulamutu, il n'y a pas la joie. Et la population de... De, de, du village, souffrent. Donc ici, ici il n'y a pas la route. Avec la dissolution du ministère en charge des travaux publics, les Gabonais se demandent si la problématique des routes connaîtra une feuille immédiate. Dans tous les cas, le retour des subdivisions des travaux publics à l'intérieur du pays aurait aidé l'État dans sa mission de réhabilitation et d'entretien de ces routes de l'arrière-pays, très souvent à l'abandon.